Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes. C'est la même affaire dans mon cas. C'est dire que aujourd'hui, je suis privilégié par la vie parce que je me réalise pleinement. De, quel, de quelle façon tu peux, parce que c'est un privilège de vie, d'avoir intégré des choses, d'avoir intégré la gestion du stress, d'avoir intégré la libération de mon anxiété, d'avoir guéri mon corps, d'avoir euh, sorti du burn-out puis euh, avoir des étoiles dans les yeux puis une vie qui me passionne, d'avoir quitté un travail qui n'avait plus de sens pour moi pour me réaliser dans un nouveau travail, mais pourtant, j'étais n'étais pas capable de parler en public à l'école. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de faire, d'être d'avoir fait faillite, de te faire ramasser par les huissiers puis aujourd'hui, être dans une abondance que tu n'aurais jamais pu euh, imaginer. Et tout ça, c'est pas une question de chance, la gang. C'est une question d'apprendre à cultiver la vie, d'apprendre à se transformer dans la vie, de marcher notre chemin de croissance personnelle, spirituelle. On est une bouture dans le jardin et le but de la bouture, c'est pas de reculer, c'est de progresser.